On va ajouter ici donc, ce qui est appelé une variable apprenant. Donc, ça ressemble un petit peu aux, aux indicateurs, mais euh, sauf qu'une variable... Alors, le vocabulaire est un peu discutable d'ailleurs, mais bon, peu importe. Euh, ça, ça ne contient que du texte, en fait. Donc, euh, c'est ce qui va nous permettre de récupérer éventuellement un texte. Ici, on va, ne on va faire aucun traitement dessus, on va juste se contenter de l'afficher un peu plus tard. Et par exemple, on peut demander le prénom de l'apprenant, son nom, ou ce qu'on veut, hein, et... Euh, dans une autre page, eh bien on va l'afficher. Ça n'a aucun rôle fonctionnel, euh, c'est juste un peu de convivialité dans le, dans, dans le quiz. Donc là, l'exercice, je vais vous laisser le faire à nouveau, hein, bien entendu, il n'est vraiment pas compliqué. Euh, vous allez créer une variable apprenant, donc c'est un item hein, spécifique, lui donner un nom, par exemple prénom, et euh, indiquer que la saisie est obligatoire. Alors, ça a un petit rôle un peu bloquant, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement saisir si on veut avancer. Donc ça, on va l'insérer dans une page, par exemple, au démarrage, dans le bloc introductif. Donc on demandera la saisie du prénom. Et puis un peu plus tard, par exemple, juste avant l'affichage du score, eh bien, on pourra afficher à nouveau le, le prénom, mais cette fois-ci en lecture. Donc c'est le prénom qui aura été saisi, qui, qui s'affiche. Voilà. Ça n'a pas d'autre rôle que ça, d'ajouter un peu d'humanité dans, dans le quiz. Donc on va commencer par l'ajouter. Créer un item. Et on va aller dans variable prénom. Je vais l'appeler prénom. Et je vais simplement sélectionner ici saisie obligatoire. Et c'est tout. Bon, il y a très peu de choses à régler. Hein. Je vais reprendre ma page d'accueil de test. Et dans le bloc introductif, donc, il y a un endroit où on peut mettre du texte. Hein, C'est-à-dire qu'on a besoin d'un endroit où on peut mettre du texte pour pouvoir afficher euh, l'invite à saisir son, son prénom. Je vais d'abord mettre un petit texte de l'invitation, voilà. Et ensuite, je vais glisser déposer ma variable prénom à cet endroit-là, voilà. Donc là, on a le choix entre variable affichée ou variable éditable. Donc là, il s'agit de saisir son prénom, donc on va choisir variable éditable pour que l'utilisateur puisse saisir. Et ensuite, on affichera dans une autre une autre étape, la variable, la même variable, donc variable éditable. Je vais enregistrer. Et maintenant, dans la dernière étape, c'était l'étape d'affichage du score. Voilà. Je vais ajouter l'affichage du prénom. Donc, à nouveau, un glissé déposé de la variable Prénom à l'endroit où je veux qu'il apparaisse. Et cette fois-ci, eh je vais choisir variable affichée pour qu'on euh, ne puisse pas le modifier mais simplement l'afficher. Donc là, on a une boîte de dialogue où on va saisir le prénom, les exercices que je vais passer rapidement. Voilà. Et là, l'affichage du prénom, soit qu évidemment là, il soit possible de modifier.